Denji va enfin réaliser son rêve avec Power. Bienvenue sur cette revue de l'épisode 4 de Chainsaw Man qui avait quand même plusieurs ambiances. Parce que au début, c'était un peu calme. On voyait le flashback de Power avec les différents animaux. En plus, son lien avec le sang, c'est bizarre. Un oiseau, elle a enlevé sa tête, et buvait son sang et tout. Pareil avec une vache, un ours. Sauf avec le chat, justement. C'est Nyako. Avec les sous-titres, ils l'ont appelé Miaouche. Il y en a qui sont pas d'accord et tout. Nyako, c'est plus stylé. Moi, je vais l'appeler Nyako, voilà. On voit, du coup, ses son... débuts avec Nyako quand elle l'a rencontré, etc. Et c'est le seul qu'elle Qu n'a elle a pas torturé, elle a pas tué, elle n'a pas touché à son sang, elle était tranquille avec lui. C'est le seul animal du coup avec lequel elle avait ce lien. Et on les voyait qui marchent dans la forêt, etc. Qui se promènent. Et du coup, après, on a pu voir Denji qui a tué le démon chauve-souris. Et donc, il a pu les récupérer dans le cadavre du, de ce démon. Et les deux, ils étaient en vie. Donc ça, au moins, c'est rassurant. Parce qu'on hésitait, vu qu'il a mangé les deux médecins, il les a juste avalés, quoi. Donc, il n'était pas en train de les dévorer et tout. On, on pouvait avoir le doute, est-ce qu'ils sont encore en vie Power, on sait c'était sûr qu'elle était encore en vie. Mais pour le chat, tu vois. Et Power, elle avait demandé à Denji, pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pourquoi est-ce qu'il les a sauvés Et lui, il a répondu, du coup, <rire> il n'a il même pas parlé. Il a juste fait hop Tac, tac, et, et, en groupe clairement parce qu'il voulait toucher sa poitrine quoi et ça me fume parce que Denji il, il pouvait que répondre un truc comme ça forcément parce que s'il fait tout ça en plus c'est pour son rêve soit en plus il en parlait avec le démon euh, c'est quoi déjà le démon sensu je crois c'était la femme du démon chauve-souris et ils avaient l'ambition de tuer toute l'humanité bon faut doser sur le rêve parce que une sensu une chauve-souris je sais pas eux qui vont tuer toute l'humanité quand même eh, faut. <rire> je, je veux bien être gentil tout ça machin même le scénario il est pas d'accord et du coup le démon il attaquaient Denji Denji il a voulu sortir ses lames là ses tronçonneuses sauf que en fait le problème c'est que tu sais il lui manquait tellement de sang tellement il était fatigué juste un bout du, de la tronçonneuse sur la tête qui est sorti mais du coup il a pas pu réellement euh, combattre comme il le fait d'habitude avec toutes ses tronçonneuses et tout et donc là ce qu'il a dû faire c'est qu'il a dû faire des mouvements avec la tête et tout et franchement c'était un combat assez spécial bon au final moi je me suis dit qu'il allait gagner mais en fait du coup elle l'a transpercé avec sa langue elle allait le dévorer et là il y a Aki qui est arrivé avec un démon renard loup je sais pas quoi d'ailleurs ça m'a fait penser à Kyubi parce que quand on le voit pour moi c'est Kyubi en blanc la vérité c'est exactement ça ce à quoi ça m'a fait penser et du coup après il avait expliqué qu'il a fait un pacte avec ce démon et que ce démon il peut manger une partie de son bras ça fait partie du pacte mais sinon quand même ce combat franchement avec le démon sensu et tout il était vraiment bien moi je trouve même en plus quand ça parlait des rêves denji il comparait son rêve de toucher une poitrine par rapport aux autres soit ils veulent tuer toute l'humanité t'en as d'autres qui veulent qui veulent protéger les gens etc donc à qui et lui tout ce qu'il veut frère c'est toucher une femme parce qu'il a jamais touché de femme de sa vie et la seule femme du coup qui va toucher c'est même pas une femme normale c'est une possédée donc une démon quoi une fois elle a une mentalité de démon et pendant ce combat, Denji il a perdu son bras et après Aki il avait dit qu'il avait juste à remettre le bras à côté de, de la partie qui était coupée et ça se régénérait. Donc c'est parce que Denji il a le cœur de Pochita Et maintenant, tu vois, même son corps, il fonctionne un peu comme celui d'un démon. Donc la, la régénération. Et donc après, on voyait c'était le matin. Il y avait Aki, tranquille. Il fait son chocolat chaud. Il prépare à manger. Il y a Denji, comparé à d'habitude, tu vois, il était calme. C'est une ambiance tranquille. Même en plus, Aki, il lisait le journal. Tu sais, tout était calme. Et là, on entend des bruits à la porte. Moi, je pensais que c'était des démons qui étaient venus les attaquer et tout. Et en fait, on voit, elle pète la, la serrure. C'est power. La vérité, elle, elle arrive. Elle débarque, elle fout la merde. En plus, ils sont en train de manger du curry. Elle, elle a dit non, je veux pas de légumes. Paf Elle en fout partout sur les murs. Eh hey, frère, elle, c'est vraiment une meuf. Je sens que Aki et Denji, ils vont. Le seul truc où ils vont se mettre d'accord, c'est pour dire que Power, elle fout n'importe quoi. Et en mode ils vont la recadrer ensemble et tout. La vérité, ça pourrait être bien. Et franchement, même, je trouvais que c'était drôle un peu. Ils étaient surpris quand ils voyaient qu'elle envoie des trucs partout et tout. Elle est en train de tout casser. Et après, du coup, c'est le soir, ça se calme, tranquille. Denji il est aux toilettes parce qu'il est obligé de nettoyer ce que Power elle a fait. D'ailleurs, en plus, c'est une grosse crasseuse. Elle veut pas se laver. Elle veut pas nettoyer derrière elle. Elle veut pas se doucher. Rien du tout. Eh hey, Power, je sens elle va être dure à vivre. La vérité, je sens elle va être compliquée à vivre. Mais bref, du coup, Là c'est tranquille, c'est calme et tout. Et là du coup, vu qu'il est aux toilettes, y a Power qui vient pendant que Aki il est dans le balcon où il est pas là. Je sais même plus où il était Aki Mais bref, Aki il était pas là. Power elle vient avec lui et elle lui dit Vas-y, je te laisse réaliser ton rêve trois fois puisque tu m'as sauvé. Et du coup Denji il réalise pas parce que ça arrivait tellement soudainement, il est surpris. Et donc ils allaient le faire. Et là, y a un cliffhanger, c'est-à-dire là c'est fini, Moi, ça s'arrête sur ça. Moi je voulais, non, pas que je voulais voir euh, machin machin. et eh, calmez-vous, c'était pas mes intentions. Juste, je voulais voir un homme réaliser son rêve. Je voulais pas. Euh... <rire> calmez-vous, mais du coup ouais c'est un cliffhanger en vrai, c'est dommage, donc on verra au prochain épisode, du coup je vous propose juste ici de voir ma review du prochain épisode, donc l'épisode 5 de Chainsaw Man, j'espère qu'il sera bien, et du coup je vous dis à tout de suite et bon visionnage.